t'as combien de fs Ah bah ça c'est worse. Bah clique deux fois comme ça t'en auras zéro. Attends tu vas vraiment... <rire> j'aimerais que... bien que ça passe franchement j'aimerais bien que ça... Oui c'est ça, c'est ça Cotin, Ouais Et donc un minute. 23h15. Putain. 19% de chance. F, F, G, un important... Ça va être chaud Les gars, les gars, les gars, les gars, je tente euh, je tente quoi d'abord euh, Dandé ou Koutum tu, et, ou, tu viens de en faire, ou quoi même pas Mais j'ai dit ouais ça va et tout, tout le monde m'a dit bonjour sauf toi, bref. Euh, alors C'est quoi Koutum Tête Koutum ou tête dandé en premier <rire> euh, Alors puis comme ça spectacle T'es qui Koutum Ok. C'est euh, un, un petit qui de veut rejoindre Googleur. Ah putain! Ah, putain, je stresse tellement! <rire> Enlève tes armes, tes armures, tu les remets à côté. Non, Wassla, dis-moi ouais, tu tu où tu es! Tu et tu es dans mais... dire... Ah, il est à Kutoum, ah, la Koutoum, la Koutoum. Non, mais tant que. tu fais pas ça! La dende est first! Tu peux faire la tradition. Allez, allez, allez, allez! Ouais! Ouais! Pouah Mais, euh, là, <rire> c est... C est... Mais en fait ça, il a tenté quoi de plus combien à combien Ah j'ai perdu ma gorge euh... <rire> hein Il a tenté euh, plus combien Yes tête couteau <rire> Il a réussi Oui <rire> Yes merci pour, euh, pour la couteau frérot Oh putain tête couteau <rire> En plus j'ai passé ma tricotome juste avant. Ah, ah j'ai trop mal à la gorge. En prix. Si je rate, je rachète une basilique et je tente la basilique en tri. Parce que j'ai une prix en duo Allez 50%. Et c'est des pouces bleus. Putain mais Narc ça sert à rien. Ah c'est pas passé, ok. Go access ceinture ceinture de basilic, hop, acheter. Voilà, allez, let's go. Passer en tri basilic. Allez, les gars, tri basilic, s'il vous plaît. Envoyez-moi votre amour. <rire> tu peux y arriver seulement si moi j'y arrive. C'est chiant si je... Ah, si je rate c'est trop chiant Réussi. Attends je vais rajouter des cris Il en manque un Hop, voilà Un petit cri Allez 40.50% de chance Allez tri basilic les gars Allez sorti Allez dites moi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 Come Let's go J'ai failli me faire découper en deux par là. Oh, ah bon. Bon. <coughs> Avance. Udede Udede Oula Ce reste de la flotte Mais arrête de faire des petits sauts de merde pour rien il est con, putain, qu'est-ce qu'il est con. Je galope. La la la, le galop. Le galop dans la forêt. Oui, il fait froid. Parce qu'il neige. Les galop le galop de l'eau. Le galop dans l'eau. Tu veux pas y aller Si un cheval, c'est trop génial. Faire trompette. Wow. Attention. Ou pas. Euh... Oh vite oh, je suis désolé hein, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais Oh merde Ah oh, bah ils sont tous cons. Oh. <rire> Un on vient garde du nord On compte au gauche On compte au gauche J'ai dit c'est le gauche en Oh, oh, you, ah, oh. Je suis le ninja de la neige Et je suis gros et gras ah. Bonsoir indienne de hibou petit Pluie des grosses porêts Ah y y'a un mec short Ah je lag Je lag c'est le lag C'est une blague j'ai pris une balle Ok je me cache Je voudrais être un poisson un poisson Est-ce que tu veux bien me, me dropper la wap Être le, le plus aimable Enfin pour éviter, euh, enfin, pour, pour éviter que j'ai à te tirer dans la tête, tu vois Ah non mais tu me dis affirmatif mais tu me droppes pas, du coup c'est pas sympa Non je prends ta mère Désolé j'ai pas fait exprès je t'ai touché What the fuck J'étais mais grave à côté Ah la la la magie de CS Tu veux une autre balle ou je peux avoir la wap s'il te plaît Oh lui laisse moi jouer avec Et c'est à lui il veut pas prêter aussi il est chiant Pourquoi Chucky Parce que tu fais peur Oups encore une fois, euh, petit problème de souris Oh Sorry C'est n'importe quoi C'est ce qu'on appelle aux petites paquettes Oh putain j'ai eu peur <rire> J'ai failli t'achever Attends excuse moi Voilà c'est une strat de Global Elite <rire> Je vais mourir Je batte Est-ce qu'ils savent Allez, allez, je sais que... Non Yes allez ah, Très bon choix euh, la P90 euh, Thomas Attends fl Flusha Ça a raté Malheureusement je n'ai pas de cheat J'essaye de récupérer ton AWAP Je t'ai proposé de, de te l'échanger contre Naka mais je n'ai pas eu de réponse MRC eh, merci la zone Il y a une info Z. Zoubidoubidou. T'as besoin de son, t'as besoin de son. Alors, euh, comment expliquer comment j'ai pu rater ça Utilise ah. La tempête pour La tempête approche. On va mourir seul dans le froid. Il va falloir chasser du bison futé pour mourir ce soir. Jamais dans le feu de camp de la tempête. Mais de je vais ces devoir, de devoir ces me montrer de, de ouf de la neige. Et là vin, peux y aller. les divinités je ici, des lequel. totems vaudou avec des hiboux masqués. <rire> Mariboua, moi je mon des de Oh là là, putain, je suis désolé. Il y je veux un inventaire complet. Comme tu voudras. Voyons, le baril de sel, 12 livres de porc, livres de bœuf, de toi. 5 bouteilles de whisky quelques douzaines d'uniformes neufs, des bottes et des pièces de cuir. à qui ce coup Du <rire> les Il parle à qui C'est tout y'a rien d'autre. Oh non, j'ai cru que j'allais pouvoir le choper. Je suis caché. <rire> je devrais sans doute les saboter. What the fuck? Envers un garde du Nord? Mais arrête, je t'ai niqué ta mère. C'est trop attirer l'attention. Quelle attention, il a même pas le temps de dire. Oh moi je, moi, je vais city. Il y a quelqu'un dans le sas. Il m'a décompressé. Est-ce que je suis actuellement le pire joueur Oui. Mais arrête J'ai vraiment mon timing de pute. Putain Je suis un rageux. Hein. C'est cool de jouer en Nova, les gars. Ça change du, du suprême. Attends, s'il te plaît, deux secondes, je fais un kill. Bien joué, ça Bien joué, bien joué Yes C'est Dieu à ta mère, la reine des putes. Ouais, j'ai vu. Son père La la la, bohème, la bohème, la la la la la, la, la, la, la, la Lala, Jackie, mon ami, rend moi mon AWAP, merci. Oh là là, il me casse les couilles. J'aimerais le bien les tuer. Est-ce qu'on pourrait les tuer Je sais pas si on peut. Je sais pas si c'est le but. Je crois pas. Je sais pas si on peut le pousser dans le puits. <rire> <de chez> <meteen> <rélis> <rires> End spin! Spin, spin, spin, spin, spin, spin, spin, spin. Tout le est général monde a vomi. J'espère que ça je vous suppose. a plu. Der, <rire> il se rentre Bien dedans. Mais regarde. Mais il s'est épais! Mais what the fuck? Je sais, mon ami. Mais je sais. Mais mais mais ça n'a aucun sens, Michel. Je dois la trouver. Vous voulez la carte tactique? Mais... Je suis le hibou Merde! Bah non, bah non, c'est pas ça le plan! Bah non, bah non, bah t'es con! Bah oui, mais là, du coup, on est plus dans le. C'est personne! Qui est là? Bon, je vais te mettre un petit réflexe. T'inquiète. Voilà. Hop, je te ramasse euh, tes sous Une petite tête. Oups, je sais pas ce qui a pu se passer. Faire une double euh, assassin, assassinat. Euh, depuis les airs, je sais pas. Bon. bon, faire une déjà! Yaha! <rire> Merde, fallait pas tuer George Washington! George Washington! Putain, fais chier! Putain, si j'avais su George Washington, je t'aurais pas pris dans ma team. En même temps, je t'ai tué, donc bon. Est-ce que George Washington était si important que ça? Hein? Je ne pense pas. Bon. Oh non, faut re les espionner Oh non, mais ça dure 3 heures les espionnés, ça casse les couilles. On s'en touche les couilles, hein. là, on est en mode. Là, on est en mode touchage de couilles. Hop. On est là. On est pas repéré putain J'en ai marre, regardez, je me suicide et voilà Ton père la petite pute, ton père la petite pute Ton père la petite pute, je vais te tuer dans le puits. Ah oh oui, dans le puits Ah oh oui, dans le puits, va dans le puits, je veux prendre ton cadavre. Moi je veux ton corps. Euh, comment on fait Ramasser Mais je veux ramasser son corps Oh oui Ah oh, mon amour De ma vie éternelle Je t'envoie <rire> Il est tombé comme de la merde Mon ça en aura peut-être besoin Pourquoi Georgie Pourquoi l'avoir tué Il était si con Salut tout le monde Cela m'a fâché Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les top 10 des meilleures cachettes dans Assassin's Creed 3 Non mais ton père non mais arrête de faire ça, mais il est con En 10 position, ta grand-mère la pute La pute, putain Certainement. Mais c'était pas déplacé comme ça la dernière fois Pourquoi non, ils font chier Oh Sa mère le, le pute très... Faut pas qu'il me voit, putain Non, non, non, non Ta gueule, t'as vu personne Ton père, t'as vu personne Oh, t'as tellement rien vu, mec Oh mec, t'as tellement rien vu Mec, t'as rien vu, arrête. Euh... Putain, tu casses les couilles aussi. Là. Mais arrête, il m'a pas repéré, là Putain de jeu de merde. Non mais moi, euh, j'en ai ras la casquette, hein. j'en un hein Voilà, hein. A me niquer à tirer la rigo euh, j'en peux plus. Je suis énervé. Mais en plus, il faut que je réécoute ces deux gros fils de, de pute à chaque fois. Fait. Non mais j'en ai marre, toi nique ta mère. Voilà. Toi, nique ta mère aussi ça dégage, vois bon, ici meilleur comme on dit dans le terre-terre je vais aller niquer l'autre canon d'abord je me suicide évidemment ouais c'est bien c'est bien enfin rester à portée, il faut bien que je casse les couilles ici mais non mais laisse moi tranquille putain qui a codé ce jeu déjà c'est un remaster remastered et en plus il fait chier putain, toi tu meurs je devrais sans doute les saboter voilà parce que je décidais que t'étais un fils de pute Oh putain ils doivent les écouter, leur grand merde On remarque qu'ils vont regarder le corps, au moins ils ne voudraient pas trop se barrer longtemps Putain je mettrais bien un coup de lame là hein. Parce que lui, Jean Washington il est important mais son pote euh, je crois pas Tombe dans le puits salope Oh ça serait tellement bien qu'on puisse le tuer Enfin je vais le pousser dans le puits quoi voilà, voilà, y'a. Mais tu casses les couilles! Putain de jeu de merde! C'est un truc de ouf ce jeu! C'est un truc de ouf! Ah, ouais, salut mon gars! Putain! Ah. Il faut pas rentrer dans la zone? Je sais pas si c'est possible. La, la musique illustre assez bien, bien maintenant J'ai fait tout ça pour rien là on sans doute saboter. Oh il faut arrêter de me casser les couilles là Je vais tout faire au pistolet Mais allez parle Oh ils sont big le nice. tort Là on fait le chemin habituel Non non, non. Oh putain j'ai peur oh, ça a failli partir en... Allez hop j'ai toujours, j'ai été canonnier toute ma vie de toute façon Et appel à la petite cacarte Ah il faut, ah ok c'était optionnel d'accord Donc je faisais ça pour rien On se casse de là mon pote, on se casse de là mais mille fois Oh J'en suis pas peu fier On va passer par là -bas. Ouais c'était <rire> Mon petit chou Mon petit chou Mais non non non, non! non! non! Mais non! Mais c'est pas juste! C'est pas juste! J'en ai marre! Je me casse! Oh putain de jeu fini à la piste! j'ai ouais, plus qu'à m'échapper! j'ai pris. Attends, je, genre... je l'ai tué avec tellement de haine celui-là! Wesh! Et ta mère aussi! Il a pas une baïonnette? Nice! Est-ce que je peux pas mettre une petite cartouche à lui là-bas? Non. Comment je peux m'échapper du fort Oh non pas les deux. J'en ai, ai marre, on va y aller à la On va essayer de se la faire à la bourrin là. On va se la faire à la triple élimination, moi, moi j'ai plus le temps là, c'est bon. Bon, ça m'a cassé les couilles, j'en ai marre de ce jeu. Après, j'arrête cette vidéo qui pue la merde. Je peux repérer là. Là, je le tue là. Ça a marché Bon, bah, ça va alors. C'était pas si compliqué que ça en fait. On s'est fait chier pour rien. Bon, là, cette vidéo de merde est finie. Dans cette magnifique cinématique. Qu'as-tu trouvé, qu trouvé ah ben, parti. une On super carte de ouf Ouais, trop du bien, quel. ouais. Je suis mort 57 fois à peu près pour ta carte. J'espère je qu'elle en valait la peine. Je ah, l'avais la déjà Rassemble tes yes, allez. Je vais avertir les miens. Sur ce, je te bonne dirai viendra l'heure